À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus, aux éditions La Table Ronde. Joseph Pontus est un auteur né en 1978 à Reims et après des études supérieures littéraires, donc il a fait Cagne et Pocagnes, euh, il a travaillé pour la ville de Nanterre en tant qu'éducateur spécialisé et il s'est occupé de jeunes en difficulté. Il co-signe en 2012 un, un, une œuvre qu'il a écrite avec quatre de ses jeunes, euh, qui s'appelle « Nous, la cité », qui est édité aux éditions La Découverte. Euh, voilà, c'est le parcours de ces jeunes, le quotidien de ces jeunes dans, dans, dans ce milieu-là. Et puis, en 2015, Joseph Montu euh, plaque tout, par amour. Euh, il suit euh, sa bien-aimée jusqu'en Bretagne. Là-bas, malheureusement, il ne trouve pas de travail dans son domaine et il est obligé d'aller euh, euh, frapper aux maisons d'intérim. Et le seul, les seuls endroits où il y a de l'emploi, c'est les usines. Et il va donc travailler dans une usine de poissonnerie et dans une usine de, dans des abattoirs. Donc voilà, Joseph découvre un monde totalement inconnu pour lui, un monde assez violent, brutal. Il réalise à quel point il est euh, voilà, c'est mentalement et physiquement euh, très compliqué. Et donc pour se soustraire à, à cet exercice très compliqué, il écrit et il écrit tous les soirs pour échapper à, à tout ça. Et on a la chance d'avoir ce récit, parce que c'est un récit, je dirais, bouleversant, intéressant, parce qu'il nous ouvre ses portes, ces lieux, ces domaines que l'on connaît assez peu de nos jours. Voilà, donc ça s'appelle « À la ligne, feuillet d'usine ». Donc c'est un récit d'un ouvrier qui intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et dans les abattoirs. Et jour après jour, euh, il doit euh, ben suivre le rythme, euh, travailler au rythme de ses collègues, parce que c'est néanmoins un travail d'équipe, et, euh, et subir le bruit, la fatigue euh, et, et les rêves confisqués. Euh, moi je dirais que c'est une œuvre de résistance, euh, sans point ni virgule, c'est un poème en vers libre qui est tout à fait euh, facile à, à lire. Et, et, et, et on a vraiment l'impression que c'est l'usine qui a imposé le rythme à, à ce récit. C'est pas forcément euh, facile tous les jours ce qui est décrit, mais c'est euh, très intéressant. En plus ben, l'auteur joue avec les mots parce que à la ligne voilà c'est à la ligne de l'usine et à la ligne de, du texte alors heureusement l'auteur convoque la littérature les, les, les, ch les chansons françaises pour pouvoir se sortir de ce cercle infernal et l'auteur dit bien qu'il est il a puisé dans ses connaissances là pour ne pas devenir complètement aliéné. Euh, il fait voilà référence euh, à la littérature constamment et ce qui lui permet de ne pas crever. Euh, à la fois c'est aussi un texte qui est très épuré. C'est comme un, un morceau de viande avec, auquel on retire tout le gras. Et ben voilà, il ya a que de l'utile dans son texte que euh, euh, c'est vraiment incroyable. Vous rentrez dans le texte et vous n'en sortez plus. Euh, je vais vous lire un tout petit passage euh, de, de ce livre qui est incroyable. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées seules, déterminées. J'écris comme je travaille à la chaîne, à la ligne il y a aussi un passage dans ce livre où il rend un hommage à sa maman qui sans doute se pose des questions et à quoi ça sert d'avoir fait de si belles si grandes études pour se retrouver à la ligne alors je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il dit mais c'est vraiment un, un hommage à ceux qui ont fait des études et un, un hommage à sa maman c'est très très beau si vous voulez trouver plus de détails retrouver plus de détails euh, vous, sur france culture vous pouvez retrouver deux interviews euh, un sur le temps des écrits du 2 mars 2019 et un autre sur les toujours sur France Culture sur Travaux Manuels du 25 mai 2019. Il y a aussi la grande librairie qui a reçu Joseph Pontus euh, donc le 7 février 2019. Voilà j'espère que vous allez pouvoir découvrir euh, ce bel ouvrage euh, qui ne laisse pas indifférent.